Mon deuxième endroit à Lausanne est une place de jeu, la place de la vallée de la jeunesse, avec ici les bosses colorées en jaune et rouge, datant de 1964. Et maintenant sous vos yeux et Bobby, attention, séquence émotion, on va faire du tunnel. Youhouhouhou yeah <rire> et voilà, la vallée de la jeunesse, dans toute sa splendeur, est une place éternelle et immortelle.